Épisode numéro 5, l'avant-dernier, l'essorage, la mini-série lave-linge continue. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, épisode numéro 5 consacré à l'essorage. Alors 1600 tours, 1600 tours pourquoi faire Alors vous allez parler aux plus anciens, vous vont vous dire, moi j'ai une machine de 1000 tours, ça fonctionnait sans problème, 1200 tours. Oui, effectivement, on ne peut pas tout essoré à 1600 tours d'essorage. Alors, que peut-on essorer à 1600 tours C'est très simple. Les draps de lit résistants, les essuies éponges, les serpillères, les torchons, alors tout le reste. Soit laine synthétique doit s'essorer beaucoup moins fort la laine. 400 tours d'essorage, je le conseille fortement synthétique, grand maximum 1200 tours. Donc c'est très important, le lave-linge qui va jusque 1600 tours, ça permettra aux textiles qui sont plus épais de consommer moins au niveau du sèche-linge. Tout simplement qu'ils vont sortir mieux essorés. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Le dernier épisode est consacré aux choses un peu insolites que vous ne saviez peut-être pas concernant votre lave-linge. A bientôt, ciao